Camp. Enfin, en fait, on a tout de suite euh, formé des groupes en fonction de nos personnalités. Et ce qui a été top, c'est qu'on est, qu est accompagné par des coachs ou des facilitateurs pour nous apprendre à pousser notre idée jusqu'au bout pour mener un projet à bien. Alors Les apprentissages de cette semaine, le premier, ce serait le travail en équipe, s'organiser, travailler ensemble, générer de la cohésion. Le deuxième point et apprentissage, c'est d'appliquer et de travailler avec une méthode et d'entrer dans un processus avec des canevas. Et puis le troisième point, et non des moindres, c'est de rester centré utilisateur, de bien comprendre les besoins de son utilisateur pour aller à la solution. Une équipe performante pour nous, c'est une équipe où il y a de la confiance, on s'écoute, euh, on se laisse parler, on va d'abord réfléchir individuellement à des idées, puis ensuite on va toutes les mettre en commun, donc brainstormer vraiment entre nous. Après on a l'osé dire, c'est important. Ouais, on, on va se dire les choses, on va s'écouter, on est dans un cercle de confiance, où il euh, n'y a aucun tabou et on peut tous dire. Et, euh... Et là, c'est là où on va vraiment porter de l'importance sur la co-responsabilité. Donc on va vraiment chacun se donner une responsabilité sur une tâche qui est différente et propre à chacun, tout en pour autant continuer à s'aider les uns les autres. On va travailler sur l'expérience utilisateur, où là justement on va s'informer, tester, écouter des, des feedbacks de personnes et on va en retirer toutes tous les grandes guidelines pour... Le, le travail. Et enfin on va vraiment se focaliser sur les résultats et pour ça on va prendre le temps de vraiment analyser donc les besoins pour apporter les meilleures réponses justement pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà donc tout ça c'est sur cette boîte.